Alors Zina, l'arpège de guitare, très simple, quatre accords, un accord de SOL. Alors c'est un SOL c'est un sol qui est joué dans cette position-là. Alors normalement l'accord complet ça serait ça. Mais nous, on va pas utiliser l'index, donc on peut garder cette position-là. Par contre il faut bien avoir ces trois doigts-là. Le SOL on pourrait les jouer juste comme ça, sans mettre celui-là. Puisqu'on a un SI ici, qui est dans l'accord, c'est la tierce on peut mettre l'octave double octave ici première position deuxième position d'accord c'est une base de Do mais un Do neuvième sur lequel on va rajouter aussi la quinte donc en fait ce Do on va le prendre comme ça voilà, juste tout dans la troisième case ensuite on aura un, un. le même on descend juste sur un Si au niveau de la basse, et ensuite on a un Ré tout simple. Donc au niveau de l'arpège, si on passe donc cette fois-ci sur la main droite, on va avoir le rythme basse, index majeur, index annulaire, alors je vais compter sur les doigts, pouce, index majeur annulaire, P-I-M-A, p i, -M -A. P -I -M -A. M I A. donc si je le fais sur le premier accord l'accord de sol P I M I A M A M I P I M I A M A M I P Donc euh, tu as l'arpège avec le rythme précis sur la partition. Attention, le pouce prend soit l'accord de Mi sur l'accord de Sol, sur le premier, soit la corde de La quand on fait l'accord de Do, soit sur le suivant, et par contre l'accord de Ré, euh, l de Ré pardon, quand on est sur le dernier accord, sur le Ré tout simplement. Voilà donc pour l'arpège de Zina. Bon courage